Bonjour! Bienvenue à la recyclerie! Euh, merci, écoutez, je vous amène ça. Je ne oui, sais oui. pas si ça super. va vous intéresser. Ben, écoutez. Alors, Alors est-ce que je peux prendre votre nom? Oui, Marie-Claire. D'où <rire> okay. venez-vous? Saint-Antonin Saint du Bar. Allez, super! Donc, vous nous amenez des petites choses. Alors, Donc, bon. à faire passer. Magnifique, super! <rire> Alors, on pèse tout ici quand ça arrive. Donc, euh, voilà, à faire passer 1 kg. Donc, ensuite, des livres, je vois qu'ils sont en pleine forme. Donc, oui, oui, bien. oui. 4 kilos. Et enfin, qu'est-ce que vous avez là Alors, j'ai des vêtements d'enfants, des vêtements adultes, mais vous pesez tout comme ça Oui, on pèse tout. On mesure notre impact sur l'environnement. Ah, d'accord. En fait, tous Alors, ces regarde. objets, c'est des objets qui auraient pu se retrouver à la déchetterie. Et voilà, plutôt que les emmener et les jeter à la poubelle, on va essayer de leur donner une deuxième vie. Ah, bah Donc, voilà. bravo, c'est euh... formidable ouais. <rire> Alors des vêtements, 4 kg 3. Kilos. Donc vêtements, non hein troués ni tachés. Hein ah, je compte sur vous. Il n'y a pas de souci. <rire> Allez, très bien. Eh ben parfait, 4 kg de vêtements, c'est nickel. Qu'est-ce que vous faites de tout ça après Qu'est-ce que je fais de ça Vous voulez que je vous montre Ah, je veux bien, ça très bien. Beaucoup. Alors, venez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Euh, voilà donc là nous sommes dans l'atelier de la recyclerie, euh, on a l'impression que c'est un gros bazar, mais pas du tout. Je laisse Grégory il va t'expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne. Voilà, donc alors ton magnifique fer à repasser, quand on le reçoit, envie. la première chose qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans l'étagère à tester. Et on va faire des thèmes, et puis par exemple, juste avant la fête des pères, par exemple, ah ouais. on va prendre tous les, tous les fer à repasser et on va les tester. Et selon euh, le diagnostic, soit il fonctionne, à ce moment-là, on va le mettre dans les objets à nettoyer. Ah ouais. où on va par exemple retirer cette tâche de ah ouais. marron, si on peut. Et s'il est en panne ou quelque chose ne va pas, on va le mettre dans les objets à réparer. Une autre personne un peu plus compétente va peut-être le regarder et faire ce qu'il pourra. Bon. Et après, alors, si jamais il ne marche pas Alors, s'il ne marche -il... pas, à ce moment-là, on a des containers spécifiques. Ouais. On le met dedans et à ce moment-là, c'est les autres étapes. D'accord, voilà. très bien. Alors, quand les objets ne peuvent pas être vendus, on va être attentif à les mettre dans la bonne filière de recyclage. Pour ça, on a prévu plusieurs poubelles, donc les poubelles classiques, le bois, le textile, le papier, carton. On a quelques poubelles particulières, comme le métal, où là-dedans, on va refaire un tri, le cuivre, l'aluminium, etc., et la ferraille, les piles, évidemment. Et on a une poubelle particulière pour tout ce qui est électro qui, derrière, en déchetterie, va être certainement encore démantelé, trié. Donc Grégory t'expliquait tout à l'heure que dans l'atelier, chaque chose avait sa place. Ouais. C'est la même chose pour les livres et le textile. Okay. Leur bonne place, c'est à l'étage. Donc viens, je vais te montrer. Alors, on y va. Allez. Ici du coup on trie les vêtements, ensuite les, les habits de bonne qualité, on les, on les remet en vente ici, dans cette boutique. Donc tout est à petit prix, afin que ça puisse être réutilisé au mieux. Félicitations Merci beaucoup Nous recevons énormément de livres et donc on a un processus particulier, spécifique pour tout ce qui est livres, CD, DVD. Euh, donc la première chose qu'on fait euh, quand on reçoit des livres, c'est qu'on regarde dans quel état ils sont. Ils sont abîmés, on les écarte. Euh, ensuite, on a des livres qui sont en super état. Et donc là, tous ces livres-là, euh, on va les scanner parce qu'on a une convention avec RecycLivres. Donc c'est un, une association qui euh, nous permet de déstocker les livres. Et sinon, euh, ils nous en reprennent. Et donc euh, on peut euh, faire des... On fait des cartons, on leur envoie et ils nous proposent un service de boutique en ligne où euh, ils vendent nos livres à notre place. Donc euh, là on vient de recevoir euh, deux électroménagers que j'ai chercher chez un particulier. Donc on les ramène ici pour euh, les tester, les nettoyer, et les réparer. Lola, Le... Le tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît vas-y. Parfait. Ah, tu prends une caisse Merci. Ah. Donc ici, euh, on fait de la valorisation de gros électroménagers. C'est une opération complexe qui demande de l'expertise et on a la chance d'avoir des bénévoles qui s'y connaissent. Alors avec le gros électroménager, euh, il nous faut de la place et du temps. Donc ça, c'est un peu la spécificité. Euh, donc là, par exemple, ce lave-linge, euh, bah, on l'a ici pour au moins 15 jours, hein, le temps de le réparer et puis euh, de, le, de le tester correctement plusieurs fois. Tous les objets que nous proposons à la recyclerie sont nettoyés. C'est une volonté qu'on a depuis le début et euh, à laquelle vraiment on tient et puis nos usagers semblent bien apprécier. Nous avons des partenariats avec des éco-organismes. Valdelia, par exemple, c'est l'éco-organisme qui traite de la filière du mobilier des professionnels. Et donc, quand on va faire des collègues chez les professionnels, eh ben, d'une part, ils nous soutiennent financièrement et puis ils peuvent également nous apporter une aide logistique. Ici, nous sommes dans l'atelier de valorisation jouets. Donc, euh, tous les jouets arrivent ici et euh, comme euh, pour n'importe quel autre objet qui arrive à la recyclerie, bah, ils sont complètement nettoyés. Mais euh, la chose un petit peu spécifique pour les jouets, c'est qu'on vérifie quand même leur complétude. Donc s'il manque une pièce, quelque chose, euh, ici tout est répertorié. Donc il euh, y a plein de, de pièces, par exemple là, hop, des dés, des pions, etc. Et donc on arrive à, à remettre en état et à recompléter des jeux qui pourraient être euh, incomplets. Ah, c'est minutieux comme travail. Hein. Ah, de... Alors je sais que les peuls, tu les comptes. Oui. Et là, par contre, tu vérifies. Oui, ouais, On sait je jamais. obligé. j'en ai pas mis oui. deux. Euh... Ah, ouais. Par contre, jusqu'à 200, 300, je l'ai fait, ouais. mais après, je les compte ouais, pas plus. J'ai trouvé mon bonheur. Donc, après collecte et valorisation, les objets sont proposés à petit prix pour en faire profiter un maximum tous les budgets, mmh. mais surtout parce que tout ce qui rentre doit sortir pour proposer un renouvellement permanent. Très bien. Très bien. En raison de la grande quantité de déchets que nous recevons et avec toutes les procédures que nous mettons en place, nous sommes une véritable petite entreprise. Mais nous veillons à toujours garder une bonne ambiance et travailler avec bienveillance avec tout le monde.